Vous avez. Madame, ah. j'ai dit j'ai dit 20 pour 500. Oui, 500, ça, Celle-là, ah. 500 Ah, c'est un peu pas Madame, oui. Madame, oui? vous voulez me compléter avant là. Pourquoi vous m'avez vendu là Ça, c'est pas pour me fonds, ça là. Pourquoi bien? Non, vous allez me compléter dans mon argent. Le thème où est? C'est pas cher, <générique> c'est pas cher, il y a c'est ça, c'est quelle <marche> histoire. a Madame, uh -huh. d'habitude comment le prend pour ils font là, uh -huh. non donc ils ont bien un long quotidien. Adouable. Vous me connaissez. Madame, vous me connaissez. Je veux pas de problème. Hein? Vous connaissez mon grand frère. Qui est ton grand frère? Vous connaissez mon grand frère? Il est le président. Je suis son frère, c'est quand ils sont frères parce que c'est son frère. Pourquoi ne voulez pas Si vous pouvez penser à la projet. Pourquoi pas? Vous connaissez mon grand frère? Qui est ton grand frère? Je reviens ici. Je reviens ici tout de suite. Je t'attends ici. Non, mais non, il y a de quoi Continue. Moi, j'aime manger, tu as plus l'argent avec moi. Ceci. Je sais. Tu vas manger, tu vas Madame, moi, ma je viens te dire la vérité. Son frère, si tu le connaissais vraiment, même les propos que tu viens de tenir là, tu ne vas pas tenir. Ah bon? Je ne voulais pas finir ma boisson, j'attendais quelqu'un. Mais comme il a dit Roudi avec son frère là, moi, je lui Si tu le connais, tu connais son frère, c'est pas seulement le quartier qui a peur de tout le pays a peur de Toi Moi Grand frère de Pékin. Le grand frère ton grand frère va venir. J'attends ici le grand frère, mais on carte pas de visite. Non, c'est pas grand frère, grand frère, non, pas Je n'ai pas peur. Le grand frère, mais grand frère va venir. J'attends le grand frère aussi, il n'a pas de ah ben, ici. Là, elle est où appelé, pour mille fonds. Hein. Elle, elle, elle, elle, elle est où, elle est où, elle es est où, même C'est ici. C'est toi Je suis venu je suis, je suis à mon grand frère. Je suis venu à mon grand frère. C'est votre petit frère. Ouais, tu ne savais pas. Je ne savais pas. Oh, petit frère, je ne savais pas que c'est ton C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Quand vous parlez là, vous croyez quoi Vous croyez que je suis là pour manger, il veut me garder mon grand Je suis là pour manger. Ok, vous prenez une passion. Je vais même te le remettre tellement ah, je vais pas aller m'y froid encore. Je il faut prendre, il faut prendre la douceur. Dessayez pas que c'est toi. Donc, normalement, les, les mardis, là, je dois venir s'y manger. Oui. Les mardis, je dois venir si venez manger gratuitement. Je dois venir Vous manger gratuitement, tous hein. les mardis. Tous les mardis. Oui, il faut Vous allez écrire, signé. Signé, c'est à C'est à toi.